Bonjour, je viens vous proposer l'horoscope de la pleine lune du mercredi 30 décembre 2020, une année qui s'achève. Voilà, c'est comme ça, hein un peu plus mal d'ailleurs, paraît il moi, enfin, En tout cas, moi, je suis ravi, on passe à 2021 qui devrait être plus zen. Allez, je vous fais votre petit horoscope et puis euh, un ou deux trucs à vous raconter en fin de vidéo comme ça, comme d'hab. J'essaye de prendre cette habitude. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour euh, cette pleine lune du mercredi 30 décembre On le sait mécaniquement, vite fait, en deux, trois phrases pour retrouver les basiques. L'astrologie fonctionne sur un principe extrêmement simple, c'est qu'on est sur Terre, donc on regarde à partir de nous. On sait que depuis un bout de temps maintenant que le, le système solaire fonctionne autour du Soleil, hein, on appelle ça hélios, soleil centrique, mais nous qui sommes sur Terre, on regarde les planètes qui sont autour de nous. Donc on appelle ça un système géocentrique. Donc on en a, Armement, on, nous, on tourne autour du soleil, et puis on a des plus lentes qui tournent, et puis on a l'impression qu'elles reculent quand on est de l'autre côté, et ainsi de suite. Ça qui est rigolo. Bref. Une pleine lune, qu'est-ce que c'est De notre point de vue, nous sommes au milieu, d'un côté j'ai le soleil, principe de conscience, et de l'autre côté j'ai la lune, principe de ressenti, d'émotion, de feeling, d'inconscient. Conscient, inconscient, soleil, lune, jour, nuit. On est sur ce binôme-là, sur lequel on est tous construits, puis pouf, des millions d'années, hein, dès qu'il y avait un rayon de lumière, on allait à la chasse, à la cueillette, à la pêche, et puis euh, la lune, hein, dès qu'on rentre à la maison, euh, l'idée c'est qu'on fasse corps, qu'on fasse groupe, qu'on fasse équipe, qu'on qu qu s'envoie des bonnes énergies, euh, qu'on se dé de temps en temps, on pense à. on, on envisage la pérennité de l'espèce, entre autres, et puis on essaie de se caliner, de bien dormir, en gros, pour être de nouveau opérationnel. Donc ce couple Soleil-Lune, il est vraiment fondamental. Bref, j'arrive. Donc quand il y a une pleine Lune dans le ciel, euh, ça veut dire qu'il y a une tension. Il y a une tension, on le voit au niveau des marées, à une époque, on le voyait au niveau des maternités, il y avait plus d'arrivées. Enfin bon, c'est beaucoup plus dynamique une pleine Lune. Là, elle, elle se réalise dans l'axe Soleil-Capricorne, Lune en cancer. Et elle est pas mal, paradoxalement, dans cette situation-là, c'est pas la pire en fait, parce que le soleil, principe de conscience, là, qui est au cœur de l'hiver, qui, qui amorce toute cette logique d'analyse de, de, pragmatique, froide, de, de travail dans la rigueur, dans l'efficacité et dans la fiabilité, comme le font si bien les capricornes, dont c'est l'anniversaire, et puis en même temps, la lune, principe de sensibilité, est merveilleusement heureuse chez elle, parce que c'est son, son endroit de prédilection dans le signe du cancer. Donc j'ai une association terre et eau qui est plus féconde. Alors elle va être du coup euh, complètement intégrée pour les signes de terre et d'eau, mais je vais y venir. En revanche, qui cela prend en pleine poire On va commencer par vous. Hein, si c'est dans l'axe euh, Capricorne-Cancer, mes débuts Bélier, mes débuts balance, faites gaffe durant cette journée du mercredi 30. Euh, effectivement pour la même journée, ceux qui sont dans l'axe de la pleine lune, mes débuts Capricorne, mes débuts Cancer, mes, mes pauvres cancers, j'ai pas parlé de vous la semaine dernière, ou très peu, euh, parce que quand il y a des espèces opposition, en en je n'en parle pas beaucoup. Donc vous quatre, faites un peu attention juste la journée du, du mercredi 30 et en plus elle se réalise à 3h20 euh, en temps sidéral, donc 4 5 h 20 euh, juste au moment où, où le soleil non il n'est pas encore levé parce qu'on est en hiver. Donc en tout début de journée du mercredi 20, vous quatre, faites gaffe. Maintenant, qui reçoit les belles influences par le jeu de, des aspects qui nous veulent du bien, sexile, trigone, etc., il y en a quatre qui sont gâtés malgré la pleine lune pour en puiser d'excellentes énergies. Qui est gagnant Mes débuts taureaux, mes débuts vierges, mes débuts scorpions et mes débuts poissons. Vous quatre, c'est la fête. Enfin, les quatre de ces signes-là. Après, c'est dégressif. On est loin de l'opposition du carré des tensions. Plus c'est dégressif, mais globalement, vous quatre, la pleine lune, elle est plutôt bien vécue, bien gérée parce que ça se réalise dans des signes qui vous veulent du bien. Voilà, c'est dit. Euh, elle n'est pas catastrophique parce qu'elle ne réveille pas en fait, de, de configuration planétaire plus lente. En fait, ce qui est toujours ennuyeux, c'est que toutes ces planètes lentes qui tournent autour de nous, de temps en temps, il y en a une plus rapide qui passe par-dessus, et ça peut être l'occasion avec une nouvelle lune, une pleine lune, etc. Et du coup, c'est ce qu'on appelle des transits relais, et les transits relais, ça sert d'élément déclencheur, c'est vraiment un truc à connaître. Et là, fort heureusement, cette lune, elle ne réveille rien de dramatique, rien de, de, de lourd comme on l'a vécu l'année dernière, où c'était beaucoup plus compliqué, il faut être lucide là-dessus. Mais c'est passé, c'est fini. D'autant que j'en remets une petite couche. Je vous fais vite fait un horoscope sur le, le, le, le reste. Mercure, euh, le, le, le, en ce moment, est en Capricorne, milieu de signe. Donc, me favorise qui, Mercure en Capricorne Au niveau du mental. Me favorise mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges, mes Scorpions, mes Poissons. En ce moment, ça phosphore bien. Euh, les idées sont claires, c'est beaucoup plus agréable, on communique facilement. J'ai également toujours Vénus en Sagittaire, 17 degrés, au, le jour de cette pleine lune, le mercredi 30. Vénus, en plein milieu du Sagittaire, favorise au niveau du cœur, du charme, des bonnes émotions. Mes Sagittaires, en ce moment, c'est la fête. Vénus sur votre tête, c'est toujours extrêmement agréable, mais également mes Béliers, mes Lions et par extension mes Balance et puis mes Verseaux. Une planète en Sagittaire, elle en nourrit cinq en fait. Celle qui est concernée, les deux à 60 et les deux à 120, ça c'est tout à fait sympa. Mars, toujours le même, c'est un peu redondant, maintenant vous allez le connaître. Mars étant Bélier jusqu'au 7 janvier, voilà, c'est dit, mais il est à 27 degrés, donc encore 3 degrés, il passe en taureau, on y arrive, on est en fin, fin, fin de ce cycle qui a duré depuis 6 mois, de ce Mars d'action dans le signe du Bélier, où il était pas si mal, mais un peu contrarié avec tout ce qu'on a vécu en même temps, en parallèle. La fameuse conjonction Jupiter, la chance, Saturne, la rigueur, dont on a parlé, là qui, qui s'est réalisée entre le 18 et le 21 euh, décembre cette conjonction-là, Jupiter avance plein pot. Il est déjà à 2 degrés du Verseau. Saturne est un peu à la traîne parce qu'il est plus long. Lui, il a 1 degré du Verseau. On le sait, mais Verseau, cette année, il y a du changement. Hein. Deux gros morceaux comme ça qui passent sur votre tête. Il y a le meilleur et l'autre qui plombe. Donc, essayons d'analyser pour tirer toutes les bonnes choses qui vous poussent, qui vous stimulent, qui vous permettent de, de, de, de créer les meilleures circonstances et de voir de façon positive les choses. Uranus, toujours acide degré taureau. Neptune, 18 poissons. Pluton, 24 capricornes. Tout ça, on s'éloigne de Pluton. Pluton est isolé en ce moment. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Pluton tout seul. Ouf. Il, il, il ne pollue rien autour. Ce sont les périodes les plus agréables dont il faut profiter parce que c'est pas toujours le cas. Et là, c'en est une. Je voulais vous, juste vous faire une petite anecdote, un petit clin d'œil sur cette conjonction. Vous avez dû le voir un peu partout, mais, mais, mais j'ai pioché ça, donc je voulais en échanger avec vous. Jupiter et Saturne qui viennent de quitter le Capricorne où ils étaient collé à Pluton. Toutes les angoisses qu'on a vécues depuis une petite année là. Euh, ça va aller logiquement beaucoup mieux dans les semaines qui viennent, ça doit s'adoucir, c'est dans l'ordre des choses, on passe de planète en Terre rigoureuse de l'hiver, dans un signe qui est encore un signe d'hiver, c'est vrai, mais un signe d'air, donc ça refluidifie tout ça. Moi je suis optimiste, parce que ça, ça ne peut que se décanter, ça peut aller que vers du mieux, c'est très clair. Et euh, la petite subtilité que je voulais vous raconter, c'est un truc que j'ai retrouvé ça en allant chercher. La dernière fois qu'il y a eu cette conjonction euh, Jupiter Saturne au même endroit, c'était le 4 mars 1226. Donc ça remonte pas hier, quoi. C'était assez rigolo. Il y avait eu cette année-là des faibles récoltes. Tiens, euh, allez en tirer une parallèle. Et il y avait eu, c'était l'époque le, le, le, le, de la mort de Louis VIII. Alors il n'a pas marqué d'histoire, on s'en souvient plus, mais c'est l'année où tout ça a coïncidé. Bon, voilà, circonstances. Euh, ben voilà, petite pleine lune, pas si toxique que ça, très bonne pour, on l'a vu, hein, qui en profite euh, mes vierges, mes scorpions, mes poissons et mes taureaux, euh, mes cancers, je suis désolé, ça va aller mieux, vous rassurez-vous, mais dans pas longtemps, mais là c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, euh, je crois que j'ai parlé de tout le monde, si j'en ai oublié, je sais que vous me ferez un petit coucou en me disant, en général vous le savez, quand, quand je ne parle pas d'un signe, c'est que les aspects sont pas pas extraordinairement positif pour la semaine en question, mais on se rattrape la semaine d'après, parce que ça bouge tout le temps, ces, ces planètes-là. C'est ça qui est intéressant de les suivre. Euh, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos petits coucou, tout ce qui me fait du bien, et tout ce qu'on aime ensemble. Merci.